L'objectif de cette saison, on a voulu décliner, euh, on a voulu décliner finalement le, euh, tous les sujets en une saison, qui sont comprendre déjà votre qui est de comprendre votre site internet et de savoir quelle est son efficacité. Euh, L'objectif étant vraiment de ne pas de, de jargon, euh, pas de gros mots, euh, pas de choses complexes, techniques, on ne rentre pas dans la difficulté d'un outil. Euh, pas ce niveau-là, en tout cas, l'objectif étant surtout de comprendre. On a décliné en sept épisodes, donc le premier audit finalement de, de ce matin euh, consiste à bien, à bien cerner le, le site, son efficacité, et du coup va décliner sur nos webinaires suivants, euh, que ce soit le persona, sa promesse de valeur, le call to action, et ainsi de suite. On vous explique tout ça par la suite. 20 minutes, questions-réponses, go Alors, quel objectif principal euh, Question récurrente, euh, on nous demande souvent euh, l'objectif, est-ce que c'est un site de vente, est-ce que c'est un site de, de, pour recruter Il faut que vous définissiez un seul objectif principal pour votre site. Bien sûr, je pourrais presque dire que les trois vont ensemble. Quand vous voulez vendre, vous voulez aussi euh, gagner en notoriété et si vous vous développez, en profitez pour travailler votre image de marque employeur. Ça, c'est sûr. Mais euh, l'objectif étant toujours de s'en garder un seul, un seul prioritaire. Et donc, quand vous voulez vendre, votre objectif number one, c'est vendre. Quand vous voulez juste gagner en notoriété, il faut que votre objectif numéro, one, ce soit gagner en notoriété et que toutes les actions qui soient menées autour de votre site et, euh, et autour du, de votre communication et dans les contenus de votre site tourne autour de votre objectif principal. Voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a des métiers euh, qui sont en pénurie de main d'œuvre. Ils n'ont pas de pénurie de travail, mais vraiment de pénurie de main d'œuvre. Donc, nous, on est contacté pour travailler euh, que de l'image de marque employeur. Ça, c'est un objectif qui peut être mis en place. Voilà. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet « Questions ». Euh, euh, Joanne et euh, Grégory euh, du coup, qui sont en, en, en live avec moi euh, répondront directement et vous aideront à, à vous donner les, les sujets et on, et on listera toutes les questions pour la fin. Bonjour. Bonjour. Euh, étape suivante, du coup, pour qui Donc, si vous travaillez votre site dans le sens de... De, de, de, de votre objectif, pour qui est-ce que vous l'adressez Quelle est votre cible finalement dans ce, dans ce message Il y a deux cibles différen euh, facilement différenciables. Euh, ça va être le particulier, qu'on appelle souvent B2C, euh, ou le professionnel euh, qui lui a appelé B2B, business to business, et l'autre business to customer. Euh, mais dans cette, euh, dans cette cible, hein, par exemple, si je prends les particuliers, euh, les particuliers, ce n'est pas que les particuliers, ça va être les chercheurs d'emploi, les seniors, les parents, les enfants, les sportifs, les fans de Fortnite, etc. Euh, si je prends un exemple qu'on qu découpe, le, le sportif, et bien il y a plusieurs sportifs. Il y a le sportif par âge, par sexe ou par sport, mais aussi par aptitude. Euh, dans, votre, dans votre communication, dans le message que vous allez faire passer, il est important de, de bien parler à votre cible. Si vous vendez un produit pour les sportifs, vous ne lui parlez pas de la même façon à un débutant, vous parlez pas de la même façon un débutant qu'à un professionnel. Et d'abord, d'ailleurs, votre produit euh, ne s'adresse peut-être pas du tout aux professionnels, puisqu'ils vont être habitués à un certain niveau de produit. Ou alors ne, ne, ne, ne, ne répond pas aux débutants, puisque c'est un produit très haut de gamme et très technique, euh, qui est surtout destiné, par exemple, à des professionnels du sport, du métier. Si je prends les professionnels, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a les revendeurs, distributeurs, des directeurs de services, par exemple directeur euh, RH, directeur euh, communication, euh, le dirigeant euh, ou les dirigeants, les techniciens, les commerçants. On a inclus également le secteur privé, le secteur public dans la branche professionnelle. Euh, et si je reprends l'exemple du dirigeant, bah, c'est un peu la même façon. Vous avez une classification qui est par âge. On ne présente pas une offre ou un service de la même façon. Euh, et on ne répond pas aux besoins de l'entreprise de la même façon, que ce soit une PME euh, ou une TPE euh, ou une PMI, voire même une entreprise qui fait euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires et une entreprise qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, n'aura pas du tout euh, les mêmes besoins ou en tout cas la même façon d'acheter votre offre. Est-ce que jusqu'à là ça va vous suivre Du coup, la question suivante c'est où euh, où est que votre client vous trouve euh, Où est-ce que votre cible finalement vous trouve Par où arrive-t-il à vous Alors, je suis parti dans l'idée où arrive-t-il à vous sur votre site. Ben, on est parti. Le... Il arrive soit par le nom de votre marque, parce que souvent il connaît le nom de votre marque, soit par une reco. Il a entendu parler de vous, on lui a envoyé euh, le lien de votre site web par mail. Euh par le nom de votre produit ou de votre service, donc là, il cherche clairement euh, votre solution, par une problématique, il galère sur un sujet, il a besoin de trouver une réponse, par vos campagnes publicitaires, par les réseaux sociaux ou par pur hasard, ça arrive. Donc, le plus simple pour expliquer ces sujets, c'est de prendre des études de cas. Je prends euh, Simon Cave de qui est un caviste local à Bèze, euh, qui est parmi nous. Euh, c'est un bon, une bonne étude de cas puisque c'est une entreprise qui, était, qui est déjà installée localement, qui fait déjà des choses localement, euh, mais qui vient juste de lancer son site en plein, euh, en plein Covid. Donc si on fait l'analyse, aujourd'hui, si vous faites une recherche par la marque, euh, vous trouverez euh, la cave de la Comment s'affiche cette page de résultats Principalement, en position 1 et 2, sa page Facebook qui remonte direct. Donc, c'est la même page Facebook, hein, ce n'est pas deux pages différentes, c'est juste des onglets de la page. Et euh, ça, c'est la page en tant que telle, et ça, c'est la position de la page localement, Bells. Ensuite, il y a son résultat sur page jaune, puisqu'il est inscrit sur page jaune. Donc Je ne préconise pas du tout cette stratégie dans votre référencement, quoique faire juste votre page gratuite, et ensuite, dessous, on va trouver deux résultats, le 4 et le 5, qui n'ont rien à voir avec lui, puisque cafdelaria.fr, c'est à Pornik et ce n'est pas du tout à Bells. Toutefois, à droite, ce qu'on retrouve, c'est la page Google My Business. Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est gratuit, c'est super facile à mettre en œuvre, et ça vous donne énormément de visibilité. Donc, dans cette première phase, dans, ces premières, dans ce premier exemple, l'objectif prioritaire, c'est de faire monter le site web sur le nom de sa marque, pour euh, drainer du flux, non pas sur euh, la page Facebook, surtout que beaucoup de personnes ne cliquent pas sur les liens Facebook parce qu'il euh, y en a qui n'ont pas de compte, ils ne souhaitent pas passer par ce, par ce biais-là. Donc, s'ils si, ils analysent directement, ils vont cliquer sur cafdelaria.fr et ils vont arriver à Pornic, ce qui n'est pas bon. Donc, premier objectif, c'est votre marque, votre marque, finalement, le site de, sur votre marque. Vous devez obligatoirement y être. L'avantage de la page Google My Business qui était sur la droite, c'est que quand on fait une recherche locale, donc là, si je cherche un caviste à Baise, donc là, je cherche vraiment par un métier, un besoin, euh, un besoin de survie même prioritaire en confinement, euh, du coup, caviste à euh, là, je vais retrouver euh, directement en premier résultat dans la recherche euh, la cave de l'Aria qui remonte. Et si je fais une recherche par problématique, euh, quand ouvrir un bordeaux rouge, une problématique qu'on se pose souvent. Euh, c est, c est, cette recherche-là va faire drainer du flux euh, sur votre site web, mais ce ne sera pas forcément du, du client euh, pertinent. Euh, et l'autre problématique, ça va être se faire livrer du vin en confinement. Euh, ici, euh, va commencer à faire remonter euh, le site sur, sur cette requête-là. Bien sûr, tous les grands noms euh, ont pris euh, la place avec de la publicité Google Ads et arrive euh, dessous des sites de, qui sont déjà connus sur le, sur le, sur le, sur le web et qui euh, ont ajouté ce, ce contenu. Donc aujourd'hui, forcément, le site étant tout juste lancé, la cape de l'ARIA ne remonte pas comme ça, mais voici des exemples d'objectifs. Si je continue dans la même lignée, euh, on va prendre un autre client, cache ton boutique. Euh, elle vend des leggings de sport et fitness non transparents. C'est vraiment son, son marché de niche. Le premier exemple du coup, sur la recherche avec la marque. Euh, cache ton boutique, voici exactement le type de structure qu'on est censé retrouver. Donc là, dans cette étape-là, on ne retrouve pas le, le, la page Google My Business, puisqu'il la stratégie étant de ne pas être visible en tant que local, mais en tant que marque, euh, marque sur, le, sur le web. Et euh, la page Google My Business n'est pas toujours un levier pertinent ou, ou, ou prioritaire à faire, malgré que moi, je le conseillerais quand même. En deuxième position, on retrouve sa page Facebook. Troisième, un poste de sa page Facebook. Et euh, quatrième position, société.com. Donc, quand on fait une recherche par, par la marque, on trouve bien. Ensuite, une recherche par le métier. Là, on va chercher un legging non transparent. Alors, ce n'est pas par le métier, finalement, c'est par le produit. Euh, legging non transparent. Et du coup, je vais retrouver « Cache ton boutique, legging de sport non transparent en première position sous les publicités Google Ads et Google Shopping. » Donc, c'est un beau résultat. C'est... C'est un, un objectif qui était à atteindre et qui a été atteint. Euh, maintenant, ce n'est pas non plus la requête euh, la plus forte, mais c'est clairement la requête où, la, où elle souhaite se positionner. Et après, vous avez des exemples euh, pour la problématique, euh, comme pourquoi euh, un ligging en, en synthétique ça, c'est une question qui, peut, qui est régulièrement posée. Donc, on a réussi à positionner le site sur cette première réponse directement pour, pour, pour répondre à la question et donc proposer derrière le ligging non transparent. Ou alors, répondre à des questions comment laver un ligging de sport pour faire remonter le site le plus haut possible sur cette requête et drainer également du flux et faire découvrir euh, le lien non transparent à ceux qui n'avaient pas l'idée en fait, d'acheter un lien non transparent. Puisque, euh, si on, il y a aussi un, un, une chose à prendre en compte, c'est qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas euh, spécialement que votre offre peut répondre euh, aux besoins. Dernier exemple, euh, loisir-service, du coup, c'est une entreprise... Euh, local avec trois magasins euh, sur, euh, sur le territoire euh, du Morbihan et euh, qui propose de, de l'équipement euh, de motoculture. Quand on fait une requête sur la marque, on retrouve bien les trois magasins via Google Maps, puis euh, le site, euh, page d'accueil, page principale, puis euh, les magasins euh, où on va retrouver le... Euh, en deuxième position, le magasin de Lorient, puisque ça m'a géolocalisé au plus proche. Si je fais une recherche par le métier, pareil, motoculture Lorient, par euh, requête. On trouve en première position, page jaune, qui prend, le, qui prend le dessus, donc il faut venir gratter et passer cette étape-là. Quand vous avez page jaune, en, en termes d'indicateur, quand vous avez page jaune qui est devant vous, euh, dites-vous que c'est facile que de venir euh, se positionner devant. Voilà. Il y a du travail à faire, il faut, faut avant, améliorer votre référencement, hein. mais euh, c'est clairement possible que de venir prendre des places devant page Est-ce que pour ces premières requêtes, sur le, le « où » par « où » arrive-t-il, est-ce que ça vous va Est-ce que vous comprenez le, le fonctionnement N'hésitez pas à poser vos questions, on y, répond, on y répond juste après. Ensuite, il y a le « pourquoi ». Alors là, c'est une question essentielle à se poser. C'est pourquoi arrive-t-il à vous Ou pourquoi est-ce qu'ils iraient chez vous, finalement Quel problème est-ce que vous allez résoudre euh, Ça, c'est un, un point essentiel, finalement, dans votre métier euh, et dans votre offre. C'est d'être le plus clair possible sur ce, sur ce problème. C'est à dire Qu'est-ce qui fait que votre solution à vous, ou votre offre, est unique Qu'est-ce qui fait que c'est chez vous que je vais acheter Plutôt que votre concurrent Ou qu'est-ce qui fait même que je vais acheter votre solution alors que je n'y avais pas pensé Et puis, il faut distinguer deux choses. Entre le, si on revient par rapport à la cible, c'est qu'entre B2C, donc le particulier, et B2B, qui est le professionnel, l'achat est un peu différent. Autant en, en particulier, ça va être un achat émotionnel, où on va être plus axé sur un besoin direct ou une envie ou une, un besoin de reconnaissance ou sur un, un plaisir. Autant en professionnel, même si ça peut être le cas aussi en professionnel, on va travailler plus sur un besoin spécifique euh, qui répond à une problématique de l'entreprise, qui répond à un enjeu de l'entreprise ou, euh, ou du, du travail de la personne dans le cadre de sa profession. Donc, c'est un, un point important et derrière, dans vos réponses et ce que vous avez proposé comme offre, il faut réussir à répondre le plus fidèlement possible, euh, le, plus, le plus fortement même, je dirais, euh, à ce besoin. Je prends quelques exemples. Euh, c'est très très dur comme, euh, comme étape. C'est un, euh, un exercice qui n'est pas simple et qui demande à être retravaillé, retravaillé, retravailler sans cesse. Le café qui fume, leur, euh, leur force est ce qu'ils veulent exprimer un espace dédié au café fin. C'est un atelier de torréfaction et ils veulent inviter à venir découvrir euh, l'histoire des plantations et découvrir le monde du café fin. Donc ceux qui ne connaissent pas euh, et, et ceux qui, qui ne savaient pas qu'il y avait vraiment un café fin, vont pouvoir aller se renseigner et découvrir ce, ce milieu. Ceux qui sont déjà adeptes du café euh, euh, fin, justement, savent que là, ils, ils vont trouver euh, des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs qui vont répondre à ce qu'ils recherchent. Cave de Laria, sur votre droite, du coup, lance son site e commerce euh, pendant la période de confinement et propose la commande en ligne et la livraison à domicile sans contact. Donc ça c'est une grosse force, c'est une grosse plus-value pour répondre à un besoin précis dans un moment précis. Et aujourd'hui c'est livraison à domicile sans contact, demain ça sera certainement autre chose. Voilà. C'est-à-dire que votre promesse de valeur peut être aussi modifiée ou revue en fonction de l'enjeu actuel. Un autre client, EDOP Group, qui est une solution de dématérialisation et de coffre-fort numérique. Euh, où là, l'idée c'est d'être clair, vous arrivez sur le site et du coup on propose des solutions sécurisées adaptées à tout secteur d'activité en termes de DEMAT et de coffre-fort numérique. Donc ce, votre offre peut être aussi très très directe de cette manière là, faut pas hésiter à être clair, précis sur l'offre. Sur bon c'est sûr que si vous ne connaissez pas la DEMAT ou le coffre-fort numérique, c'est que ça ne répond pas précisément, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur de cible. En fait... Soit vous êtes dans le cœur de cible, vous ne comprenez pas le message, et dans ce cas-là, le message est à revoir. Soit vous n'êtes pas dans le cœur de cible, et donc le terme utilisé ne, ne vous parle pas spécialement. Et si je reprends le Cache ton boutique, <coughs> donc faire du sport et cacher son boutique, c'est sa baseline. Euh, et leur vraie offre de valeur qui communique partout, c'est des lignes de sport 100% non transparents. Voilà. 100% conçu pour la non transparent pour toutes les pratiques, et tissus respirants. Voilà leur force et voilà ce qu'ils veulent promettre en fait en face. Étape suivante, le comment. Comment, euh, comment doivent-ils passer à l'acte Puisque c'est bien, euh, ils, ils vous ont trouvé, ils sont arrivés sur votre site, ils ont compris votre offre, maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire Comment est-ce qu'ils passent à l'acte derrière Et il y a plusieurs types d'actes, il y a l'achat en ligne dès qu'on est en e-commerce par exemple, mais il y a aussi de la réservation, de la prise de rendez-vous, du formulaire de contact, de la demande de vie, de l'inscription, du téléchargement de e-books, de documents ou autres. Par exemple, une demande de vie pour Solabay, euh, ce qu'on a mis en place, c'est que quand vous êtes sur le site, euh, vous avez plusieurs à plusieurs endroits le, le bouton demande de vie. Quand vous arrivez dessus, euh, vous arrivez dans ce qu'on appelle, nous, euh, un tunnel, c'est-à-dire que le site, euh, les pages... Euh, les éléments du haut sont restreints, on enlève le menu, on enlève plusieurs informations et on garde trouver un magasin, être rappelé, on explique les différentes étapes et on propose un formulaire un peu interactif en deux étapes, en trois étapes même, pour préciser sa demande de devis. En faisant ça, vous arrivez à fluidifier le parcours et surtout euh, reconcentrer l'attention de l'internaute sur ce qu'il a à faire, c'est-à-dire euh, préciser sa demande de vie. Euh, et c'est un autre site euh, qu'on vient de mettre en ligne dernièrement, euh, sur de la... qui est une épicerie fine ibérique euh, près de Vannes et euh, qui propose du coup, euh, par exemple, euh, du jambon euh, en vente en ligne et expédition. Les points importants du coup pour déclencher l'acte d'achat, c'est de bien préciser. Ce genre d'informations sous le produit, emballage isotherme, euh, produit expladier en frais, c'est le genre de choses euh, cruciales pour faciliter l'acte d'achat, que la personne ne se dise pas, oh là là, il va arriver dans un carton, dans quel état, il fait super chaud, et ainsi de suite. Euh, ça doit, il faut que vous arriviez le plus facilement possible à prévoir les questions de l'internaute, lui donner le maximum d'informations pour qu'il n'ait pas à se la poser et que vous répondez en, a... en amont finalement. Et ensuite, quand il passe à l'étape suivante, qui est l'achat, l'ajout au panier, où il arrive, là, également dans un tunnel, puisqu'on ne retrouve plus que le logo, on est, on est un peu cloisonné, mais c'est vraiment fait exprès, pour empêcher l'internaute de se disperser et d'aller regarder à droite, à gauche, et qu'il n'ait plus qu'à finir euh, et finaliser sa commande. Tiens, avec un tunnel simplifié et des infos simplifiées le plus possible. Ça va être la page de contact euh, sur votre page contact, vous pouvez préciser qu'il est possible de téléphoner sur des horaires, de prendre par exemple euh, un rendez-vous téléphonique gratuit, ou de passer directement euh, dans votre magasin ou sur place euh, pour échanger euh, autour d'un café ou autre. Voilà. Vous pouvez montrer aussi les différentes façons de vous contacter. Et puis dans le formulaire, n'hésitez pas à poser certaines questions. Des fois le formulaire peut être très simpliste, avec trois champs, des fois, il peut être plus poussé. Ça dépend vraiment de votre site, de votre objectif aussi. Euh, et dedans, du coup, par exemple, demander quel est l'objectif de la personne, quel est son enjeu. Voilà, ça, nous, c'est un, un des points forts qu'on souhaite demander vraiment avant d'aller plus loin. Vous pouvez aussi faire des formulaires, par exemple, pour devenir membre. Ici, c'est une association qui est le Club des Bâtisseurs. Et euh, où on va demander les infos pour, pour adhérer, ou en tout cas, de, demander à adhérer euh, à l'Asso. Et vous pouvez mettre des champs, par exemple, je préfère être contacté par email ou par téléphone, euh, permettant un, ainsi de, de faciliter l'échange avec l'internaute. Euh, il faut savoir que beaucoup de personnes n'aiment pas être appelées, et du coup, dans le, dans le tunnel de conversion, vous irez beaucoup plus vite, euh, vous répondrez à beaucoup plus d'enjeux, de, ou en tout cas, euh, vous faciliterez euh, le travail de l'internaute si vous n'obligez pas le numéro de téléphone. Ça dépend vraiment de votre métier. Si vous avez besoin du numéro de téléphone dans votre business, il faut le mettre en obligatoire dans ce cas. Ici, c'est un euh, pâtisserie, donc ce sont des cours euh, de pâtisserie et moi ce sont des cours de pâtisserie et euh, où on a la possibilité donc, de voir les dates et même de s'inscrire et de payer en ligne euh, depuis le site. Voilà, il y a des choses très simples qui peuvent être faites. Et euh, un autre exemple, les épinglés, euh, c'est un bar à coudre sur le pays de l'Orient et pareil, où il euh, y a possibilité de venir sélectionner une date. Donc là, les dates sont neutres puisqu'on est en plein confinement, donc tout a été gelé. Mais possibilité de venir sélectionner une date, d'ajouter le nombre de participants et de s'inscrire directement. Et dernier exemple, sur la prise de rendez-vous, où... Euh, vous pouvez euh, ajouter un agenda intégré, euh, un système de prise de rendez-vous directement relié à votre agenda et qui propose des créneaux disponibles en fonction du temps souhaité avec les différentes euh, dispos de la personne et le créneau horaire. Voilà. Et derrière, il y a un formulaire à remplir et ça engendre la prise de rendez-vous. Voilà pour cette première, euh, cette première phase. Euh, quelques stats ou en tout cas quelques exemples d'objectifs plutôt euh, que vous pouvez vous donner ça serait euh, de se dire, ok, avec mon site, je veux acquérir 10 nouveaux clients, par exemple, ou prospects tous les mois à partir du premier trimestre de lancement de mon site. Et, euh, ça peut être vendre 20% de mes produits par l'intermédiaire du site, c'est-à-dire que quand vous venez de lancer votre e-commerce, bah, se donner un objectif de croissance ou, ou en tout cas de, de, de développement via la vente en ligne. De notoriété qui peut être via le nombre de visiteurs de recrutement, que ça peut être par le nombre de recrutements de collaborateurs via l'intermédiaire du site, ou alors ça pourrait aussi le nombre de CV reçus par le site, hein. ou d'informer au sujet de mon entreprise, euh, de mes services, et ainsi alléger de 50% le standard téléphonique de l'entreprise à partir de X temps. Donc voilà Si vous vous donnez ce type d'objectif, derrière va en, découler, euh, va en découler toute la suite, et... Euh, et vous, vous pourrez très vite prioriser vos actions et quantifier surtout le résultat que vous allez avoir de toutes ces actions. Voilà pour, pour cette première, première étape. Est-ce que vous avez des questions, du coup, sur, sur l'ensemble Alors, je vais reprendre. Joanne, Greg, est-ce que vous avez des questions Des questions, notamment sur euh, Google My Business, où euh, la question, c'était... Euh, alors, je la relis. « Est-ce judicieux d'avoir une page Google My Business si on est juste un e-commerce » Et on a eu la, à peu près la même question euh, quand on a un magasin critique. Euh, Google My Business fonctionne bien, mais que faire quand on a juste un site Internet euh, Du coup, comme tu le disais, Fred, effectivement, c'est préconisé d'avoir un, une page Google My Business. Euh, il faut, euh, je pense, idéalement exercer euh, son activité dans un magasin, euh, un atelier ou un bureau physique euh, puisqu'une activité euh, totalement en ligne ben, ça inclura le fait de donner l'adresse de son habitation peut-être euh, puisque Google euh, valide finalement la création de ce compte via une adresse physique euh, c'est pourquoi forcément il n'est pas fortement euh, conseillé du coup de créer sa fiche euh, Google si on n'a pas envie de mélanger euh, sa vie privée et sa vie professionnelle puisque son adresse physique euh, pourra apparaître sur ce compte c'est ce que je dirais. Euh, je ne sais pas si tu as envie d'apporter aussi un commentaire, Frédéric, là-dessus. Ouais. Euh, il, il y a l'option qui est quand même possible pour, pour rebondir dessus, l'option de rayon géographique, euh, qui du coup, euh, sauf erreur de ma part si ça n'a hein, euh, pas changé, n'affiche pas l'adresse et du coup vous permet d'avoir un rayonnement. N'empêche, c'est un rayonnement depuis une zone géographique. Euh, ou alors même un territoire, si je ne me trompe pas, parce qu'on peut sélectionner territoire euh, pour, le, pour la visibilité. Je, je trouve que c'est un super levier, euh, My Business, mais c'est vrai que dans le cas où on est pur player e-commerce, euh, qu'on n'a pas du tout, du tout de lieu physique et qu'on ne souhaite pas avoir cette relation physique, en tout cas, ce n'est pas toujours euh, préconisé. Ouais. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. Okay. Deuxième question sans aller dans le... Alors, est-il possible de modifier soi-même sans aller dans le code sur PrestaShop, en l'occurrence Facilement, si possible, la page contact, notamment. Euh... Alors, pour répondre à... à cette question, modifier la page contact sur PrestaShop, eh bien, ce n'est pas simple du tout. Euh... Par vous-même, il n'y a pas beaucoup d'options. Par contre, il y a des modules euh, de dispo sur, le... sur Dan Shop, et, euh, et du coup, depuis euh, ces modules-là, vous pourrez trouver il euh, y en a des pas trop chers à moins de 50 euros, si je ne me trompe pas, qui permettent vraiment de créer une page contact personnalisée euh, avec les champs que vous souhaitez mettre en, en place. Il voilà. euh, y avait deux fois Page My Business. Est-ce que vous avez d'autres questions Vous avez utilisé un plugin pour faire le formulaire demande de devis du site Solabay ou vous l'avez-vous développé vous-même C'est du développement sur mesure. Développement sur mesure. Euh, derrière, pour les champs du formulaire, alors toute la page est développée sur mesure. Les champs du formulaire, vous pouvez travailler de deux manières. Euh, soit vous le faites avec euh, From Scratch, ce que je ne conseille pas forcément. Par contre, pour, euh, vous pouvez utiliser Gravity Forms. Un, un, un outil premium mais vraiment très qualitatif ou Contact Form 7 qui est également un bon outil pour les formulaires effectivement le téléphone obligatoire est un frein très euh, contraignant euh, oui et il, il part, et dans les stats on dit même que le taux de conversion il est 7 fois plus fort euh, sans numéro de téléphone obligatoire donc oui, c'est un impact très fort. Une dernière question. Ouais. Hop, question ouais. 11h30, je voulais absolument tenir le délai. Les sites présentés e-commerce sont sur Shopify. À quel moment PrestaShop est-il pertinent oui. Alors, Shopify versus PrestaShop. C'est une oui. super question. Euh, personnellement, j'aime beaucoup les deux outils. Euh, ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. On va dire que si vous faites du développement international, euh, multilingue, multidevise, euh, éventuellement vous faites du B2B également, donc dès que vous avez besoin de vendre en hors-taxe pour certains, d'avoir des règles de prix très spécifiques, ou de, des règles d'affichage vraiment spécifiques, euh, PrestaShop répond parfaitement à, cette, euh, à tous ces besoins, avec des coûts bien moindres, euh, puisque Shopify n'est pas du tout pensé dans ce sens, et du coup, soit c'est des modules qui n'apportent pas toujours la bonne réponse d'ailleurs, ou alors euh, c'est un peu du bidouillage, ça fonctionne, mais c'est un peu du bidouillage. Et, et ils proposent les mêmes options, on va dire, que PrestaShop, mais c'est dans une, une formule qu'ils appellent Shopify Plus, euh, et cette formule-là commence à 2000 dollars par mois. Voilà. Donc, si on regarde le retour sur investissement, c'est pertinent dans certains cas, il euh, faut générer au minima 1,5 million euh, de chiffre d'affaires, par an en e-commerce pour voir vraiment la pertinence des, sur Shopify Plus. Et sinon, PrestaShop répond très très bien à certains enjeux. Ça dépend vraiment. Si votre cible est pro, je, je conseillerais éventuellement PrestaShop. Si votre cible est particulier, je conseillerais direct euh, Shopify, sans, sans doute. Et euh, si c'est un mix des deux, il euh, faut faire un choix. Est-ce que c'est principalement du particulier, donc Shopify, si c'est vraiment principalement du pro et que vous faites aussi du particulier vous êtes obligé de mixer et d'avoir mon prestation. Ou alors, un autre, une autre chose possible, pour certains qui le font, c'est de créer euh, un Shopify euh, en version particulière et de créer un deuxième Shopify en version Pro euh, qui est relié en sous-domaine, c'est-à-dire par exemple pro.nonducite.com. Et du coup, derrière, on met un autre, euh, un autre accès. Et commerce quid de e-commerce Alors, <rire> j'aime bien WeCommerce, mais... Euh, euh, je trouve que c'est une solution, ben, on trouve en tout cas nous en interne, euh, l'équipe Dev, que dès qu'on travaille sur du, sur du e-commerce, c'est un outil euh, qui devient très très vite lourd euh, dès qu'on a besoin d'ajouter beaucoup de fonctionnalités. Et ça fonctionne énormément par module euh, et, et on se retrouve très vite à avoir beaucoup de modules qui tournent pour... Euh, pour un pour une solution qui devrait être native. C'est-à-dire que sur WooCommerce, vous allez devoir ajouter euh, des modules pour les factures, bon, sur Shopify aussi, mais euh, des modules pour euh, des fonctionnalités euh, supplémentaires et ainsi de suite. Du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup beaucoup de modules qui tournent derrière, certains qui sont mis à jour, certains non. Et euh, du coup, le, le, le problème est que sur la durée, vous pouvez avoir un site soit qui devient lent euh, ou un besoin de serveur assez fort, assez puissant, il y a des coûts de maintenance qui vont très très vite monter finalement sur le... pour vérifier la... la compatibilité de certains modules, la mise à jour de certains modules. Donc dans le fonctionnement, on travaille quand même plus sur soit Prestashop, soit WooCommerce. L'équipe, est-ce que j'ai raté une question Alors euh, non, j'ai cru en voir une nouvelle. Mais... Okay. pas top la sécurité de WooCommerce oui c'est clair euh, presse, euh, bah, et WordPress dans... c'est à dire que c'est un outil euh, excellent pour faire du site hein, vitrine et autres mais on l'utilise énormément euh, pour, pour travailler il va être euh, très fort dans, son, dans sa maniabilité, euh, facile à, à utiliser pour l'internaute derrière surtout les dernières versions et pour vous euh, par contre, il a pas mal de failles de sécurité et du coup derrière vous êtes obligé d'acheter des, alors soit d'utiliser des modules si vous n'êtes pas développeur, d'utiliser des modules euh, comme SecuPress, que nous on utilise, euh, qui est vraiment top et qui permet, de... Qui permet de... de, sécuriser au minimal le site web en appliquant les bonnes pratiques on va dire du, en appliquant à votre site WordPress les bonnes pratiques euh, obligatoires. Hop, je le mets en lien Oui. Mais clairement, ce c'est pas sur WooCommerce que je j'irais pour lancer un shop ou pour faire un shop. Sauf, euh, sauf si vous avez vraiment des complexités de vente, c'est-à-dire que euh, les épinglés, celui qu'on a montré tout à l'heure, euh, ils ont un problème d'agenda, il y a un agenda à relier, il y a plusieurs types de livret, de, de, de paiement, euh, il y a le compte client, on peut payer en crédit. Euh, il y a différents types d'agenda, on peut réserver soit une séance sur une heure spécifique, soit des accès à l'heure, euh, on peut acheter des options complémentaires comme du fil à coudre, et du coup ça demande tellement de complexité et tellement de, de fonctionnalités derrière euh, que, que aller faire ça sur un Presta ou aller faire ça sur un Shopify demanderait beaucoup beaucoup de temps et de personnalisation pour pas forcément l'efficacité qui va derrière par que WordPress et WooCommerce fonctionnent nickel et euh, proposent de, de, de, de mixer avec des plugins déjà existants sur le marché. Ouais. Et puis, côté formulaire, yes. pour tout ce qui est formulaire aussi, du coup, ça va être un des ateliers sur le, sur le tunnel. Euh, il y a pas mal d'actions à engager et euh, il y a pas mal de choses que vous pouvez améliorer, c'est-à-dire, dites-vous vous-même, si, si, si c'était un une façon de faire, hein, qu'est-ce que vous, vous aimeriez comme formulaire Ça, c'est une bonne question. Oui. Pensez pas que à vous dans votre business, pensez plutôt à le, votre client, en face, fait, votre cible. Qu'est-ce qu'elle veut comme formulaire Est-ce qu'elle a envie de s'embêter à tout remplir avec son CV Ou est-ce qu'elle veut, veut juste acheter et payer en un clic voilà. Une nouvelle question Yes. Relier un agenda en ligne sur un site sous Prestashop existe-t-il un module Alors aucune idée sur ce sujet. Euh... Du coup, pour ajouter un agenda en ligne sous Presta, moi je, je préconiserais, je pense que c'est ce qu'on ferait en général dans l'équipe, on utiliserait euh, un outil externe comme euh, Calendly ou, euh, ou autre module ou autre outil externe qu'on viendrait intégrer dans le Prestashop en iframe. E du coup, c'est souvent les outils fournissent un code à copier-coller que vous pouvez venir intégrer dans la page et qui permettent de, de s'intégrer automatiquement leur, le, la prise de rendez-vous. Et du coup, ça vous évite d'avoir à développer, ça vous évite aussi de l'achat de modules spécifiques ou certaines complexités. Voilà, ça fonctionne généralement très bien.